Quand tu veux, ça tourne. La sauvageonne, clap de fin. Est-ce que ça vous a plu Oui. Vous êtes fatigué Non. Vous n'êtes pas fatigué Non. Ah, alors, où sont les photographes Là. Et là. On les regarde. C'est bon. C'est bon.